Je suis désolée de t'avoir fait mal au cou en jouant, Alexis. Oh, ça va aller, Charlie. J'aurais dû te dire que ça me faisait mal, mais je m'amusais tellement avec toi! <rire> C'est vrai que c'était <rire> amusant! <rire> <rire> oh! Hey! Quoi? Ça me fait penser à une histoire. <rire> J'adore les histoires! <rire> avec les dinosaures! Oui! <rire> oh. Tristan Triceratops. Mm -hmm. Alphonse Allosaure, ah. Anouk Ankylosaure ouais. et Thierry Tyrannosaure étaient <rire> <rire> allés visiter Brutus Brontosaure, ah. le grand sage du village. Oh. <rire> Brutus avait un long cou. Ah, c'est vrai qu'il est long, le cou de Brutus. Oh oui! Ouais. Et les enfants du village adorent venir jouer avec Brutus. Oui. Surtout pour grimper sur son dos et puis son cou et... Ah, oui! Ici, sur son dos! Eh oui! oui. <rire> Ça doit <rire> aller tellement vite! Oh que Ouh. oui! D'abord, c'est Tristan qui va. Ouais. Il grimpe et... Ouh. Euh, il... Il glisse. Et là, c'est le tour d'Alphonse. Il grimpe et... Il, il glisse! Il glisse. Et là, c'est le tour de... Anouk et... ankylosaur. Oui, oui, oui. Elle grimpe et... Glisse! Et là, c'est Tellement le amusant. Tour... Oh ah, oui, tellement amusant. Terry Terry Terry. Et là, il grimpe et... Mais... Aïe! Qu'est-ce qui se passe Mais à force de grimper sur le, le dos de Brutus, hein? il s'est fait mal au cou. Oui, il a eu un torticolis. Un torticol quoi Un torticolis. Mais ça veut dire qu'il qu ne peut plus bouger. Hein? Il essaie de bouger son cou d'un côté et de l'autre, de haut oh, en bas, mais Aïe, ça fait tellement mal. Oh, pauvre Brutus. Oh, oui. Il s'est fait mal au cou comme toi, Alexis. Oh oui, comme moi. Mais tu sais quoi? Mm -hmm. Les enfants dinosaures ont quand même continué à jouer ensemble. Ah. <rire> Ils ont joué calmement pour laisser Brutus se reposer. Ah. Ah. Oh. Ah, moi aussi, je vais te laisser te reposer, Lexi. Ah oh, oui Et, Oui. <rire> ah, je sais, je vais te lire une histoire. Je vais aller chercher un livre. <rire> oh merci, Charlie. <rire> Ça fait plaisir. <rire>